Le futur, entre combien de murs Et quoi en espérer Trouver un abri paisible Un havre de paix Et comme un exilé d'asile, fini par écoper, s'en fait témoin en comptant ses larmes, fuir au loin, sous le bruit des armes Ça, jamais Ce serait dévié, comme trop s'est fait, du maquis au carnage, finir par un forfait, quand eux nous mettent en cage, en niant les reflets de leurs méfaits. Demain, je ne changerai pas de cause, et s'il ne doit rester qu'une chose,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 alors, il n'existe pas pour tous la possibilité de mettre pause. Décontractez-vous, aucun patron ne vous met la pression. Dès lors, dès lors, je ne vois rien, le recul me vient. Quant au nom de toutes ces prévisions, on s'embourbe dans les horizons, qui nous semblent bien mornes, tant la conscience les lave ses bornes. Nous minons nos usuelles carrières, en repoussant chaque jour, les bruines de l'enfer, à veiller dans une crainte du crépuscule, nous en emberçons l'atteinte de nos particules. Quand eux n'ont pas de scrupules, qui et canicules nous affligent de leurs sauvages mots, eux resteront des nobliaux. Pauvres artisans du chaos, je vous dédie ces quelques mots. Nous paierons tous votre inconscience, vous jouez avec ce monde par négligence. Pendant qu'ils nous estiment consommables, nos vies elles-mêmes deviendront imposables. L'indignation n'est pas une rente, que la liberté se scande, quand l'injustice accrue, les montagnes de rage mettront à nu ces usuriers, ces rapaces. Ce sera la fin du servage. Respirez, ce n'est qu'un moment de plus avant l'avenir. Alors, alors je ne dis rien, je contemple mon sort. Puisse cette lie d'oligarques et de technocrates comprendre les marques avant la fin de l'acte, que leurs actes mèneront à la chute de l'arc, qu'au lieu de nous infliger des charges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 sur le seuil de leur orgueil. Je n'ai pas envie de finir seul, mes amis cachés, sous des linceuls. Vous savez, la mort vient de votre propre tort. Encore, encore, je dois. je contemple ton sort. C'est devant leur non-sens qu'on déclare l'état d'urgence. Et si bientôt, c'était moi le réfugié, comment je réagirais quand je verrai une porte se fermer et m'entendre dire « rentre chez toi » alors que les rois eux-mêmes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 ni la direction des tentes, dans des nuages tombent des bombes et que s'enflamme déjà notre paysage. Alors, que faudrait il faire Vivre libre dans la réalité glacée Ou mourir enchaîné au bûcher de la vérité Alors, de grâce, je ne trouve rien à leur décharge, si ce n'est que les douilles qui nous émargent. Alors, quoi faire Se donner rendez-vous en enfer et dans de sincères salutations révolutionnaires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 Toujours sans passer le mur, puisque leur pourriture n'est que démesure. Pourtant, le souvenir des peuples est créateur de son avenir. De tout temps, ces mots pourraient être prononcés. Je ne veux pas d'un futur habituel où je les entendrai encore une fois. Une fois de plus, une fois de trop. Bienvenue dans l'éternité 2.0. Le fait est qu'aujourd'hui, j'ai de la chance. Je suis encore là, pas encore au tombeau. Je vais pouvoir m'approcher du ciel encore une fois.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 en fin des temps, la mort me poursuit, cher Jean, et j'en suis bien content. Mais au fait, avez-vous pensé à compléter votre retraite Depuis, depuis mon esprit en fait, sans du soleil. D'épuisement, je ressens toujours la violence des tyrans, les gens, les larmes et l'odeur du sang. Ça, jamais je ne l'enterrerai. Nous n'oublierons pas que sans respect, il ne peut y avoir de paix. Toi, et toi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 je contemple mon sort. Maintenant, je ferme les yeux et je dors. Encore je dors, je contemple tes efforts. Ce soir je ne sens rien, je suis froid, indolore. Toujours je n'entends rien, je contemple cet essor. Je n'entends rien, tu ne cries pas assez fort. Un bruit, une mélodie me réveille, mon esprit s'en veille. Entre ces murs, rêves et cauchemars auront fini par m'enseigner ce qui va arriver, que notre maison est un ensemble et quand elle changera de mue, dans notre unique parsec, trop partiront avec.